La Lune sera dans la Vierge, dans votre sixième maison, une période occupée, mais vous serez à la hauteur. Votre détermination et persévérance au boulot vous rend un exemple à suivre. Il y aura quelques stress conduisant à quelques impulsivités au niveau de la parole, mais votre intellect sera aiguisé, ce qui va vous servir durant ces journées, qui seraient un peu stressantes. Juste. Évitez l'impulsivité au niveau de vos réactions. Ma, mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe. La Lune sera dans euh, la balance, votre septième maison, faisant des aspects délicats avec votre dixième maison. Vous pourriez avoir une mauvaise humeur et blâmer les autres pour ça ce qui pourrait détériorer les situations et vous, vous risquerez de perdre une relation qui vous tient à cœur. Alors, soyez attentive et essayez de ne pas trop prendre les choses au sérieux et prendre des pauses pour relaxer de temps en temps. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe.